Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Bien, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. » Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière. Ténébreuse, mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. T'as pas des histoires moins flippantes Elle a que six mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de généreuse. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié. Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolée. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je ne peux pas lui en vouloir. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Ça a été Elle dort comme un bébé. <rire> mmh, mais ça sent bon, ça, c'est quoi Hé, hey, bas les pâtes C'est une tchurba de légumes. Une recette locale. Wow. Tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. <rire> Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux tu ne touches pas. Mmh. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais. te retrouver en Louisiane, la grossesse, Christ mm. nous amène ici, l'entraînement militaire. Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant. Je suis sûre que ça. Sérieusement tu, pas... tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si. <rire> Mia! Baisse-toi. Viens R.A.S. Rose Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher Ethan, non. <tousse> <Rose. tousse> Sortez-le d'ici. Hey, docteur. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille, et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. Parfait. On y sera. C'était le docteur. docteur. Rendez-vous la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. Allez... Fais pas cette tête. tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète Dis-moi Elle dira bien, j'en suis sûre C'est ce qui compte, non Et nous, dans tout ça Je tiens à toi Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles Il y a quelque chose que tu m'as pas dit Vas-y, parle-moi Merde Faut que je réponde 啊。<laughs> Il y a eu un accident sur la rue. Chut. Mais qu'est-ce que c'est Oh non. Ils arrivent. Qui ça C'était quoi ce bruit Vous avez un flingue. Quoi Dites-moi que vous avez un flingue. En C'est ce bordel ici c'est dangereux c'est quoi ça Hé, hey, vous m'entendez c'est toi le père de l'enfant l'enfant attendez vous parlez de rose elle est ici euh, rose rose oui elle court un grand danger Et depuis que mère Miranda l'a amenée au village les ténèbres se sont abattues sur nous mais de quoi vous parlez de ces monstres Le château annonce le malheur Ils arrivent Attendez Où est Rose Qui est mère Miranda Le glaçonne pour nous tous Ça y est, ils reviennent Rose oh, est ici Fermez la porte, vite Hé, hey, vous faites quoi ici Pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, non, non, non, non calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Mais tais-toi. Il n'est pas d'ici. Oh. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher Non un de ces monstres l'a blessé Il a perdu beaucoup de temps, il faut qu'on aille chez Louisa Chut Moins fort Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Venez C'est ouvert Vite Vite T'en as mis du temps Ouais, c'est ça de rien, là Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici. N'est-ce pas Oui, ce sera mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Hein hey, Vous avez une idée de ce qui se passe ici C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond Venez. Papa <rire> <rire> – Quelqu'un ?– Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez C'est moi, Elena Arrête de crier Tu vas attirer les monstres !– Julian, du calme !– C'est qui, mon lui ?– Mon ami Reste Papa !– Reste Papa Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer Ils vont sortir le sang, vous nous mettez en danger !– Mon père a besoin d'aide !– C'est pas mon problème !– Que se passe-t-il – Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous !– Allons, ces gens sont nos amis Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village Euh, non. Euh, moi, c'est Ethan. Yulian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici, je vais voir les autres. Venez, les autres nous attendent. Ah. C'est qui, lui Un étranger Vous allez tous nous faire tuer du calme. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très, très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants De tout le village Les seuls survivants Les seuls survivants Y a pas de survivants un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Et vous pensez être à l'abri Personne n'est à l'abri. Tous, les... tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain. Demain, on sera tous morts. Je te jure que c'est vrai, ok J'ai vu ça, Comme de son, son oh, Mais, oui. tu sais, mais l'enveilleuse, Rox ah, cette détails. maison à protéger okay. ma famille durant des générations. Dernier, et ils, ils n'ont. Chacun est bienvenu et en, en sécurité ici. La façon dont elle est oui. je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh, oh, oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un okay, peut me dire, vite, dire ce qui se passe ici, à la fin Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille. mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. T'aurais dû voir ses yeux. Il en est venu d'autres, Louisa Tout son visage. Ouais, notre mari. On aurait dit qu'il pourrissait. Euh. Non, non. On aurait dit un cadavre. Non, un non, cadavre un ambulant, de mec. J'ai la même à par. la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. Il est parti. se dormir depuis aide. cette nuit. Allez, détends-toi, oui, tout voilà. va bien. Bon, quoi, quoi, Tu dois rester là, ok Laisse pas la peur t'envahir, d'accord Ouais, ça, je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. Je quelqu'un. C'est pas vrai. Ouais, ça devenait intéressant. Ô puissant, entendez-nous. Entendez -nous, entendez nous nous sommes depuis les ténèbres infinies, de, de nous à de de notre, notre destin. destin. Quand, la Quand la lune de l une l une nuit s'élève portée, portée par des ailes, ailes noires, des noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière s'apparisse. Dans la vie et la mort. mort. Nous, nous te rendons, rendons gloire, gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Helena, veux-tu Cette prière, j'ai déjà entendu Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière, elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. J'espère que ça la protégera tout autant que nous. <rire> Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah non, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena, Elena, non Il n'y a plus rien à faire Tout risque de s'effondrer Non Vous ne pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule Non, non, on va sortir d'ici tout les jours. Je vais tenter quelque chose. la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors. c'est bon. C'est bon. Ça va tenir. Ma fille. quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena Tiens, tiens Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. C'est hmm qui où Oh. T'es pas d'ici Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. <rire> Après... Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez son mortel à la famille nutrible, mes filles vont même en gros Fermez-la, vous deux En gros, tu vas le garder juste pour toi, et nous, on s'amuse quand Laissez-le moi, et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie Qu'a-t-on à faire du pain et des cheux En tout cas, je peux vous garantir que c'est. Oui, ce on vrai. sait, il va perdre son petit oiseau, à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais... J'ai pris ma décision. Eisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Eisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise ma Tu T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux les adultes discutent. Morveux C'est toi qui conteste la décision Je de Miranda Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir Ah, c'est ça, à continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton ego Je à dire, non Silence Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais de vous venir. Merci, mère. <rire> L'ico et messieurs Merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu Nous voyons ce que tu as vu. Éteins Winters. T'es prêt 1, 2, 3, neuf, 5, sept, 4, 3, 2, 1, deux, c'est le spectacle, Flamand Ah Vu merde C'est ça Cours pour ta vie C'est très bien, Raytan <rire> Let's go! Clou du spectacle Attention Ça va signer. <rire> Rien de tel que la viande hachée américaine <rire> Ah, c chaud. Attends, c'est ces barges qui ont rose Vous savez, je vous attendais à Monsieur Winters. Vous connaissez mon nom Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. <rire> je ne suis qu'un humble marchand. <rire> je me présente, je suis le duc. Parlons faire. armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Tu sais, le Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentille, les filles. <rire> ah, bien, je t'en un Wow, ça alors est un winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. <rire> bien, mère, bien, mère. Il commence à perdre de sa santé. Alors dévorons sa chair sans tarder Mais c'est moi qui l'ai capturé Pas si vite les filles Je dois d'abord prévenir Mère Miranda Mais ensuite Il y en aura bien assez pour tout le monde <susseller> accrochez le <'en>. Non, attendez. <susseller> <susseller> oh, fais attention à ce que tu dis. Ah! fais Ah! stupidbb <laughs> deficit Petit coquin. Ces balles ne font rien du tout. Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Etan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retendre à mes filles quand je le trouverai. Non, Mère Miranda, oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Diable, cette cérémonie! Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait! Oh merde! Te voilà. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici! Mais qu'est-ce que vous faites? Ah Espèce de misérable créature ingrate! Tu t'invites chez moi! Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes filles! Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient! Comment oses-tu Profite de cet instant de répit, parce que je vais te traquer, et je vais te détruire ouais, C'est ça, et c'est toujours... Ça Comme si j'allais te laisser partir. Tu finiras en morceaux. Avant d'avoir pu revoir cet enfant. Je vais t'apprendre à insulter la famille <rire> <rire> Courir ne te mènera nulle part. <rire> 啊 La lune de minuit s'élève, portée, par... portée par des ailes noires Nous attendons la lumière salvatrice Dans la vie et la mort, gloire à mère Miranda Hé, hey, vous vous souvenez de moi J'ai failli mourir dans ce château Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici Comment un homme peut-il faillir à son destin Cela mérite réflexion Vous m'avez très bien compris J'ai toujours pas trouvé Rose où est-ce que Miranda l'a emmenée <rire> Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. c'est quoi ces plaideries du Moyen-Âge C'est qu'un bébé Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les émimes. Dites-moi où est ma fille ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. <rire> Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, hey, revenez Vous voilà Je me doutais que vous passeriez par ici. Ça sert servi à rien. Vraiment Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites Regardez de plus près. Ce bocal semble contenir sa tête. Non, non, c'est. Orange et. Putain, fermez-la C'est impossible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui. qui ferait une sauce pareille elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée De ça Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options C'est vous qui voyez le client a toujours raison, après tout. J'espère pour vous que c'est pas des conneries. <rire> Putain de gignol. Alors, avez-vous appris quelque chose J'ai trouvé ça. Maintenant, dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve « Il y en a quatre au total. Vous en avez un, les autres nobles ont le reste. »« Nobles? Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. Quatre nobles sont sous ses ordres. »« La première, vous la connaissez, c'est Dame Dimitrescu. »« La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Donna Beneviento. Elle fabrique des poupées. » Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Le troisième est Moro, un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qu'il y fait... Disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord rassembler les quatre bocaux. Comme vous m'êtes sympathique, j'ai marqué tous ces lieux sur votre carte. Ce village recèle encore quelques trésors. Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité. Vous faites Disons ans que j'ai à cœur d'offrir un service de qualité à mes clients. N'hésitez pas à revenir me voir. Mon arme Permet de prendre ça. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant spécial de ma mère C'est pas sa fille. Oh, tu as quelque chose à dire. Qu'est-ce que t'entends par son enfant spécial? Maman, veut récupérer ton bébé. Ne fous pas de ma gueule. Attends, attends, attends, je t'en supplie. Si tu prends ça, les autres vont se moquer de moi. Mais si jamais, je fais mieux que. On a rien à foutre. Attends Encore un petit peu S'il te plaît ah Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah, ah, ah, imbécile! Ah, tu parles trop! C'est terminé! Tu es pris au pied! Qu'est-ce que tu tiens? Ici, c'est mon territoire! Et jamais je te laisserai partir! C'est quoi tout ça? On dirait un poste de surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Lâchez-moi bon Reste à terre, putain Ethan, je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris, bien sûr. Je suis mis. Alors bête-moi, fini boulot Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Quel genre de mouvement On sait ce que c'est Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda le sait. Hein Hey Vous avez dit Miranda C'est quoi le rapport avec Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Les échantillons, ça donne quoi C'est clairement lié à la moisissure. Reste en dehors de tout ça, d'accord Et en de tout ça. Attention ah Soulon, t'es foutu J'ai pas le temps, là C'est trop tard, Miranda. prépare déjà... la cérémonie... Miranda, t'en veux pour me ralentir Tu fais pitié. Dis pas ça C'est pas juste. Je devrais être avec elle, pas toi tu parles. Putain, mais c'est quoi ton problème Je vais pas pouvoir tenir plus longtemps en oh, bon pensant. Oh, pourquoi Pourquoi Super papa. Ah, Regarde-toi. c'est pas le <rire> Enfin, peu importe. Ouais, t'es le dernier forêt sur ma route, c'est ça Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les quatre bocaux Où tu veux en venir Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer On Ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y, et prends mon bocal. Fais ça, et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. Quel spectacle, Ethan. Bien joué. Pas la peine de te cacher. Toi, je te jure que je vais t'avoir. <rire> Détends-toi Encore un petit effort et c'est terminé. Je vais t'aider. Alors en échange... En échange, tu veux quoi D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel et je suis sûr que tu sauras quoi faire. A très vite, Ethan. La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Tu comptes m'éliminer comme les autres Comme ça, tu pourras sauver Rose, c'est ça. Je veux guérir ma fille. Écoute, tu, tu, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler, là. Arrête-moi, Spooko Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes Tu crois que c'est un jeu J'ai dit ah, si « assis La grognasse avec son gros cul, la folle avec sa poupée, et ce monstre débile. Tu sais saisis pas. C'est un test. Pour voir si tu assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai plein envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça Tu me tues et tu prends ma place. Allez vous faire foutre. Et si tu ah. savais comment je m'en tape de tes problèmes. Tout ce qui m'intéresse c'est ma fille. <rire> Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine Même Miranda en a peur. Je te jure du coup, c'est la dernière fois. Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose, et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille... n'est pas une arme facile Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou. C'est pas le risque. Tu l'auras voulu. Ah ah ah ah ah Ah Ah Pas le choix. De puissance. Assez de puissance pour pouvoir l'anéantir. Tout ceci est le fruit de ma puissance. Les forts écrasent les faibles, ainsi va le monde Tu n'aurais jamais dû me dire non, Wettan. Pour Miranda, nous ne sommes que des enfants. Oh, c'est pas qu'elle nous aime, ça non. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Je dois sentir. J'arrêquais de me saouler avec les joueurs de sa Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec... ta Rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille, et pour tout le village. Mais ne t'en fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. <rire> Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose Et c'est un peu pour voir. Crédorie, laisse moi tranquille ça ouais ah ah ah Je t'ai dit de laisser tomber, Ethan Tu nous gênes Qu'est-ce que ça me fout de foudre T'as tué ma femme, salordie Tu gars. crois que je tuerais Mia C'était pas elle. C'était Miranda. Quoi C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence, et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite Parce que je savais que tu voudrais t'en Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes Mais pourquoi nous Qu'est-ce qui se passe, putain D'accord, Ethan. D'accord. Je te dois une explication. Passe-moi cette clé. En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la position. La position suis... comme en Louisiane. Putain de merde. Et tout ce temps, je pensais pouvoir sauver ma famille. Je peux pas sortir d'ici. Je peux rien faire. Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. – Miranda, Regarde la suite. – Rose... Putain, faut qu'on y aille !– Du calme, mes hommes surveillent la situation. – Mais elle a ma fille !– Je crois que tu saisis pas. Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille ensemble. Un peu qu'on va le faire et qu'on se trouverait Miranda. Je lui ferai la peau. Très bien. Alors prends ça et rends-moi service. Te fais pas trop remarquer. Métal polymère. On va combattre le feu par le feu. J'arrive, Rose. Qu'un misérable gâteau Tu penses pouvoir m'affronter Nya Ce sera mon légère droit de tuer mon boucal ça Donne à femme Mon cadavre rejoindra les rangs de mon armée Monsieur Ethan Winters J'aurais <rire> vraiment dû accepter mon offre <rire> Tu ah. reverras ta fille dans l'au-delà Le pouvoir de Rose ça à voir dès que j'aurai tué Viralba <rire> <rire> <rire> <rire> oh. Pas encore fini pour moi Je dois... ...la... ...tuer Ethan C'était quoi ces explosions Qu'est-ce qui s'est passé J'ai tué Heisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord Ethan Rose Ethan Ethan, réponds yeah. Notre fille. Elle compte tellement, n'est-ce pas Elle est tout pour moi. <rire> pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de pire. Qu'est-ce que tu vas faire J'en sais rien, mais je vais sauvé Rose Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre État Qui es-tu Où est Rose <rire> Ça suffit Te souviens-tu d'Evelyne et de son pouvoir sur la moisissure Rose est son successeur. Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyne. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Et il me la faut à prix. Il va te faire foutre, pauvre taré Calme-toi. Rose sera sauvée. Le Megami-7 nous garde tous en mémoire. Cependant... Elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, hein c'est pas la tienne ah Où est-ce que t'es Montre-toi Pourquoi Rose est-elle si spéciale Est-ce à cause de ses parents Il est vrai que tu es... un cas à part. Mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda, espèce de lâche Allez, amène-toi ah ne t'inquiète pas, Athan, ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du megamy Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée, et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le... J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. Capitaine, je vous confirme qu'Ethan Winter c'est bien mort. Je n'ai pas pu récupérer le corps, mais j'ai des preuves, tout est enregistré. Partageons nos écrans, que je t'explique la situation. Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. Mais elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre Comme Miranda aurait pu infecter Ethan, j'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose. Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois... J'ai pu contacter Ethan. J'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle va payer pour ça. Bordel, ça s'arrêtera quand Quoi donc La mission Tout ça. Trois ans à essayer de mettre fin à cette merde. Trois ans de trop. Ça est déjà là Ils ont pas perdu de temps. On change nos plans Non, on fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Oui, Compris. Oui. Kenain, je veux savoir ce que le BSA a à fou ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris, je m'en occupe. Alpha, regardez ça. Alors il faut se débarrasser de ce truc. Je vous couvre, capitaine. Au travail. Faites tous attention aux armes biologiques. Compris. C'est rechargé, chef. Quand vous voulez. doit être Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, euh... j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée ah. chez les Baker, et... Il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Vous autres, restez en surface. Donc si Miranda était la fausse Mia, où est la vraie À mon avis, Miranda s'en est débarrassée. Il y a des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard. Concentrez-vous sur la mission. Je l'ai trouvé. C'est le Mega 7 Ici Alpha, j'ai localisé le Megami 7. Alors ça y est, on va enfin pouvoir en finir. Et c'est pas trop tôt. Hum Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. On fout le camp et on fait tout sauter. Bah avant d'avoir tué Miranda, je vais être sûr de la voir cette fois. Elle est pour moi. Bien sûr, on bouge pas. Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie. Restez à distance. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Je sais que c'est trop tard, maintenant. Je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan. On n'avait pas le temps. Et Miranda est passée à l'action plus tôt que prévu. Quand même... Vous auriez dû le mettre au parfum. Ouais. Les mains en l'air Umber ici Alpha. Dis-moi où est Miranda Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. Bon sang. C'est vraiment toi. Je suis content que tu es rien, Mia. Pourquoi t'es ici On m'a capturé. Pour faire des expériences. Attendez, vous avez dit Mia Mia Winters En personne. Comment ça se passe là-haut C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Donnez-vous-en au plan, je me rends à la cérémonie. Attends Tu comptes me laisser ici Tu nous as fait une promesse T'as dit que tu nous protégerais On a fait tout ce que t'as demandé On est même venu vivre ici Et ça m'était égal Tant qu'on pouvait rester ensemble Alors réponds-moi Où est mon mari Où est ma fille t es -t J'ai pas pu le sauver, mais je peux encore sauver Rose. Suis-moi. T'es pas en sécurité ici. Comment ça Il est parti Il est mort. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non Tu te trompes J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial 就是 Miranda m'a tué. Non. Je... Je... Je dois encore sauver Rose. Rose. Il y a trois ans, chez les baker. T'as été tué par un chacha T'es mort là-bas, il y a trois ans. Non, non, non, non, non c'est impossible. C'est impossible. impossible. <rire> tu devrais même pas tenir debout. Yeah, tu comprends Ton corps, c'est rien que de la moisissure <rire> Tu reverras plus jamais Enfin, il se réveille. Où suis-je Dans ma roulotte Vous faisiez un cauchemar Dick Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil. Mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Dick, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais, et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. <rire> mais Ethan, êtes-vous bien sûr Votre corps, comment dire, tombe en morceaux Oui. Question idiote. Ah, parlons de question idiote, putain, mais vous êtes qui <rire> Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Je vous ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vies. Manqué. Mon pouvoir m'abandonne. Rose Miranda Intéressant. Ton corps n'est décidément pas moi Rose. Toute suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai la tout sera... Les maintenant casse J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment, et toi, tu essaies de me l'enlever Je prendrai ce qui me revient. Tous mes désirs seront comblés non Tu as anéanti mes pseudons et réveillé le glorieux Mégamycèpte. Oh, ne t'en fais pas pour la petite Rose. Je te promets de la rendre doucement traite, Rose. Tu peux donc mourir, Et tu sais ce qu'est l'amour de toi crois ah, pas bah, que tu, tu non, non? Comment peux-tu m'en priver Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que Rose est ma fille ah. Et pas la tienne I'm a dixie.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 On n'est plus très loin. Hein Veille sur elle. apprends prend elle est trop forte.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 Quelqu'un doit payer.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 Faut que t'apprennes à me contrôler Rose. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais.